C'est bien votre frère le Dr Koukouking. Nous sommes très contents de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur euh, « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ».« Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». Nous sommes en train de continuer ensemble à prier et à déclarer, à refuser, à refuser. La Bible nous dit que tu ne laisseras la pas vivre la sorcière, et de notre côté, nous prenons cette autorisation du Seigneur pour refuser de donner l'espace aux sorciers. Nous sommes en train de refuser docteur. de donner l'espace aux sorciers. Alors, je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Nous allons prier ensemble. Euh, Aujourd'hui, c'est notre troisième partie de cette, de cette série et nous sommes en train de prier et ce sont des prières de feu. Ce sont des prières de feu et on ne s'amuse pas avec l'ennemi. Nous sommes carrément en train de refuser de donner l'espace à l'ennemi. On refuse de donner l'espace à l'ennemi. Alors, je dis shalom à toute la famille connectée. Je vous dis toujours shalom. Aidez-nous aussi à partager la vidéo. Pendant que vous vous connectez, je dis shalom à mon frère Jacques Kébaba. Sois béni, homme de Dieu. Soyez tous bénis, vous, la famille qui vous connectez. Et de nous à partager ces vidéos. Nous allons prier. Aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, c'est un vendredi. Nous allons vraiment nous lancer dans la prière. Nous allons prier, prier et prier. Il y a des choses. Hier, yeah, yeah, il y a eu beaucoup de choses. Dans mon esprit, j'ai vu des choses. J'ai parlé à quelqu'un, un, un de nos frères qui nous a parlé. Et je parlais avec la personne. La personne me dit que homme de Dieu. Le chose dont tu parlais, c'est comme si Dieu t'a donné toute la prédication pour moi. Et cela me fait comprendre que oui, c'est la période, c'est le moment de parler de ces choses. Oui, et nous sommes en train de continuer de parler de ces choses encore. Aujourd'hui, encore, nous allons continuer à parler à ces choses. Oui, nous continuons avec Exode 22, 18. Exode 22, 18 nous dit quelque chose. Exode 22, 18 nous dit ceci. Tu ne, laisses, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Alors, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Pourquoi Parce que si tu laisses vivre la sorcière, elle va t'en sorceller. Si tu laisses vivre, donc, euh, je ne sais pas pourquoi ils avaient commencé par mettre ça au féminin. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Alors, cela ne veut pas dire que c'est seulement le, le féminin qui sont sorcières. Non, il y a des sorciers. Hommes et les sorciers-femmes. La sorcellerie, c'est un démon. Les démons de la sorcellerie peuvent s'attaquer à n'importe qui. Si tu n'es pas fort dans l'esprit du Seigneur, on peut t'en sorceller, on peut te faire manger la sorcellerie. Tu te retrouves un sorcier en train de voler, en train d'envoûter le genre toi aussi. Mais nous sommes là du côté avec Jésus où nous sommes en train de dire « Je refuse ». De laisser la sorcellerie me dominer. Je refuse de donner permission à la sorcellerie pour me faire du mal. Et c'est là, que je le dis par le nom puissant de Jésus. Je le dis par le nom puissant de Jésus. Yes, bien-aimé. Voilà ce que nous allons faire encore aujourd'hui. C'est dire non. Dire non, dire non, dire non, jusqu'à ce que les noms deviennent un feu. Tu dis non, jusqu'à ce que les noms vont entrer dans les cerveau du, du méchant, de Satan. Tu dis non, jusqu'à ce que tout ce que le gros démon de la sorcellerie a mangé qui t'appartenait doit être vomi. Tu dis non, au nom puissant de Jésus et toute chose te revient. Toutes tes choses te reviennent par le nom puissant de Jésus. Alors mes bien-aimés, nous prions et nous commençons. Je dis merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous donnes, pour l'autorité que tu nous donnes, pour le Christ Jésus qui est mort pour nous à la croix. Et avec ça, nous avons des délivrances multiples. On dit merci Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes dans la foi que le Christ est mort pour nous. Nous sommes dans la foi. Que le Christ s'est réveillé pour nous. Nous sommes dans la foi. Nous sommes sauvés en Jésus. Voilà pourquoi on peut faire ce travail. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alors, cela nous parle de quoi Cela nous parle de l'idée première de la parole de Dieu. Vous allez voir quelque part qu'on nous dit que la sorcière. La, la, quand tu, quand tu m'as dans la, dé, la désobéissance, tu m'as dans la désobéissance et on nous dit que. La désobéissance est pareille à la sorcellerie. Et quand on parle de la désobéissance, il y a ce qu'on appelle le, euh, la maman de la désobéissance. C'est le jour où Ève a désobéi. Alors, pourquoi est-ce qu'on lit la sorcellerie à la désobéissance? Parce que le Satan, je répète ça, Satan, ce jour-là quand il est venu attaquer Ève. Il n'est pas venu attaquer Ève avec tous les autres démons. Il y a beaucoup de démons que Satan pouvait utiliser. Mais il ne pouvait pas venir terroriser Eve, faire peur à Eve. C'était impossible. Eve ne pouvait pas trembler. Il ne pouvait pas venir avec des histoires de maladies, des histoires bizarres. Ça n'allait pas marcher à Eve. Parce que Eve savait déjà que comme je suis là, je ne peux pas mourir. Rien ne peut me tuer. Eve jouait avec les lions, les léopards. Alors, elle ne pouvait pas avoir peur de la mort. Maintenant, il est venu avec la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est... L'espionnage de Satan. L'espionnage comment? L'espionnage. Que c'est lui qui te fait le coup, tu ne le sais pas. Tu sais qu'il y a quelque chose invisible qui te combat. Mais tu ne sais pas. Tu sais, oui, tu sais. Toi-même, tu sais dans ta vie, il y a quelque chose invisible qui te combat. Mais tu ne peux pas mettre ta main sur ça. Tu es flou. C'est la confusion totale. Mais tu sais que ta compagnie n'avance pas. Tu sais que ta vie n'arrive pas à avancer. Tu sais, tu sais, tu sais que tu as eu de vrais diplômes. Tu sais que tu es parti dans le meilleure université. Mais avec tous tes diplômes-là, tu n'as pas, tu es en train de faire le travail qui, qui, qui ne correspond pas à tes diplômes. Alors, c'est un ennemi. Qui t'attaque, qui te fait du mal Mais tu ne vois pas Confusion totale Confusion totale, pourquoi? Parce que ça peut être Ta propre mère Parce que ça peut être ton propre père Parce que ça peut être Tes propres tantes Tes tantes qui te donnent des bonbons Tes oncles qui te donnent l'argent Ça peut être eux Ça peut être ton frère Et ça peut être ta soeur voilà. On nous parlait de l'histoire d'un frère qui était sorti en Afrique, un pays africain là. Il est sorti, il est venu étudier en Angleterre. Il était très intelligent. Il a fait, il a fait ses masters, il a terminé. Il devait rentrer maintenant au pays pour aller commencer à travailler. Et la veille de son voyage, il est parti nager à la piscine. Comme ça, il rentre et puis il sait qu'il commence au travail. Alors, il est parti un peu se reposer. Et pendant qu'il est parti à la piscine, pour, il, a, il a issu le bench, il a fait le truc là qui fait, jeter les gens. PAP Il a raté et il a tapé son crâne à côté au bord de la piscine. PAP Mort direct. On a mené son cercueil au pays. Ce n'était pas un cercueil à ouvrir. Et sa petite soeur, elle était devant le cercueil. Le cercueil, c'est elle qui pleurait, pleurait, pleurait. Mais, quand la petite sœur est devenue chrétienne, le pasteur, parce que le pasteur connaissait la famille, il a vu comme la petite sœur pleurait. Mais le jour qu'elle elle est devenue chrétienne, elle a donné son témoignage à l'église. Elle a dit que j'avais tué mon frère. Oh, oui, les, le frère est parti. Il est parti, mais elle est devenue chrétienne. Ça veut dire quoi? C'est un combat. Tu ne sais pas qui est en train de te tirer, mais... Si tu n'es pas, tu fais pas attention, tu peux partir. Tu peux partir. Alors, ces choses, hein, c'est la marche dans différentes situations et dans différents niveaux. Je dis shalom à ma fille Fanny Ewele. Sois béni, Fanny là où tu es. Continue à être bénie par le nom puissants du Seigneur. Yes, bien aimé, aidez-nous à partager cette vidéo pour que nos frères et sœurs puissent se connecter avec ce que le Seigneur a pour nous. Vous êtes en train de suivre la famille. Alors, avec ça, je suis en train de dire à quelqu'un. L'espionnage, c'est la sorcellerie que Satan utilise pour t'attaquer. Il est dans ta maison. Il t'attaque, mais toi, tu regardes derrière. Il est à côté de toi. Il te fait du mal, mais toi, tu cherches partout. C'est lui qui mange avec moi. C'est lui qui a mis sa main dans Ma, euh, dans, dans ma vase, dans ma casserole, dans, dans mon assiette Celui qui a mangé mon pain C'est celui mon ennemi numéro un C'est là même dans la vie de Jésus Ça ne pouvait être que la sorcellerie Alors, c'est les démos de la sorcellerie Devient le temps plein Deviens le temps plein. Que tous les mauvais démons maintenant utilisent pour descendre dedans. Alors, le démon de meurtre, il veut tuer beaucoup de gens. Alors, la sorcellerie est là pour ouvrir, pour envoûter la personne. Enfin, que le démon de meurtre puisse bien s'asseoir. La haine veut faire le travail. Oui, la sorcellerie, elle est là pour ouvrir. C'est le templein, c'est l'aéroport. De tous les mauvais démons maintenant, ils peuvent descendre. Babylone. La mère de la sorcellerie. Oui, il y avait la confusion. Il y avait tous les démons que tu pouvais savoir. Mais la sorcellerie, elle était numéro un. Alors, avec la sorcellerie, la reine Jézabel, avec la sorcellerie, Jézabel pouvait maintenant envoyer tout Israël. Avec la sorcellerie, le prophète de Dieu, le prophète pouvaient maintenant venir manger ce que Jézabel avait. Ils étaient prophètes. Mais parce qu'ils mangeaient ce que Jézabel donnait, ils étaient souillés. Maintenant, quand ils étaient souillés, ils ne pouvaient plus prophétiser. Quand tu es souillé, tu ne peux plus prophétiser. Toi qui es prophète, tu es souillé, tu deviens aveugle. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tout l'aveuglement qu'on t'a donné, tout l'aveuglement qu'on t'a donné par la sorcellerie doit brûler ce soir et quitter tes yeux au nom de Jésus. Tout aveuglement qu'on t'a fait porter doit quitter tes yeux maintenant, maintenant au nom puissant de Jésus, maintenant au nom puissant de Jésus, maintenant au nom puissant de Jésus. L'aveuglement doit te quitter. L'aveuglement doit te quitter. Je commande à l'aveuglement de la sorcellerie de te laisser tranquille. Je commande par le nom puissant de Jésus. L'aveuglement de la sorcellerie de te laisser tranquille au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance pour délivrer quelqu'un ce soir. Et la puissance va te délivrer. La puissance de l'onction, la prophétie qui, est, qui avait sur la tête du prophète Élie, était une puissance qui a fait que Élie a invité tous les prophètes de Baal. Il a invité tous les prophètes de Baal. Il a dit, que, venez, on va voir aujourd'hui si c'est l'éternel qui est Dieu. Et quand Élie a prié, le Dieu Eli a répondu par le feu. Alors, ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu véritable va te répondre par le feu. Le Dieu véritable va te répondre par le feu. Un un feu va s'allumer dans ta maison et brûler tout le prophète de Baal. Un feu va s'allumer dans ta vie et brûler tout le prophète de Baal. Un feu va s'allumer dans ta compagnie et brûler tout le prophète de Baal. L'onction de Dieu sur ma tête va amener un feu dans ta vie. Connecte-toi à cette onction. Connecte-toi à cette onction. Et commence à vivre la différence au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Broté. O bro Obro Keraba. Obrote Keraba. Yes. Le Seigneur parle et j'écoute. Le Seigneur parle et j'écoute. Randoché Kerabarabou. Le Seigneur est en train de parler. Lokerato Le Seigneur est en train de parler. La Cho Kerabarabou, c'est Keraba. Oh connecte-toi à ce que le Seigneur a pour toi ce soir. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est à toi de dire non. À toi de dire non. L'agenda de la sorcellerie contre ta vie doit brûler au nom de Jésus. L'agenda, tu vois dans leur calendrier, là où ils disent, ils écrivent des bêtises, des malédictions contre toi et ils disent, cette année, à la fin de cette année, c'est toi qui vas manger. Toi, aujourd'hui, par l'onction, tu vas dire, cette année, vous allez vous manger vous-même. Les sorciers de ta famille doivent se manger eux-mêmes. Le sorcier de ta famille doit se manger eux-mêmes. Ils doivent se manger eux-mêmes. Ils doivent se rassasier avec leur propre sorcellerie. Leur propre sorcellerie doit entrer dans leur propre ventre. Je vous dis, mes bien-aimés, les lois qu'il y avait à Babylone, c'était les lois établies par les sorciers. On vous dit que quand on parlait de prophètes, c'est même dans la Bible, on parlait de prophètes et on donne la liste des prophètes en nous parlant des prophètes majeurs et des prophètes bébés. Alors, quand on parle de Daniel, ce n'était pas un prophète bébé. Alors, bien qu'il y avait un prophète de Dieu. Un prophète avec un P capital. Ils ont, ils sont venus avec des lois des sorciers en disant que personne va invoquer Dieu. Là où il y a un prophète, un véritable prophète de l'Éternel, les sorciers viennent dire que personne va prier. Ils ont refusé. Ils ont fait sortir une loi pour qu'on puisse pas prier, invoquer l'Éternel. Le prophète de Dieu a dit moi, je vais invoquer l'Éternel. Et je, pendant que je veux le faire, je vais ouvrir ma fenêtre afin que les gens qui, soient, qui sont dehors puissent écouter comment est-ce qu'on invoque le véritable Dieu. Vous allez voir dans la Bible, on nous dit que Daniel priait trois fois par jour. Et il priait, sa fenêtre était ouverte, il regardait vers Jérusalem. Pourquoi? L'Esprit de Dieu dépasse tous les plans que la sorcellerie inventé contre toi maintenant bien que l'esprit de dieu est supérieur tu dois être à mesure de savoir comment est-ce qu'on tournait l'esprit de dieu tu peux avoir l'esprit de dieu mais tu ne sais pas que l'esprit de dieu est un feu tu peux avoir l'esprit de dieu tu ne sais pas que l'esprit de dieu est un épée ardent voilà daniel savait comment utiliser l'esprit de dieu il était un véritable prophète voilà il a dit que moi, je vais prier, prier. Et quand la sorcellerie est venue pour mettre Daniel dans la fosse des lions, Daniel est sorti. Ses ennemis ont été mangés, mangés, mangés, mangés. Voilà pourquoi je prophétise ce soir avec cette même onction qu'il y avait dans la vie de Daniel. Cette onction prophétique, j'ai dit, « Tous tes sorciers, les sorciers contre toi, vont être dévorés par leur propre sorcellerie. Les sorciers contre toi vont être dévorés par leur propre sorcellerie, leur prakatu krekata ou oh, quelqu'un qui a dans son calendrier. Il a écrit dans son calendrier le jour où tu vas mourir. Quelqu'un qui a dans son calendrier, il a dans son agenda des sorciers. Il sur la date, il a déjà écrit, il a déjà mis en rouge le jour où tu vas mourir, le jour où on va t'enterrer, le jour où on va bien te manger dans la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible est vraiment sérieux. La Bible est sérieux. Quand, euh, oui, Quand Elie était à Mont Carmel, avec les 400 prophètes de Baal, ce n'était pas de la blague, c'était sérieux. C'était les prophètes des démons, des sorciers, contre un seul prophète de Dieu. C'était vraiment sérieux. Mais le prophète de Dieu, il n'a pas tremblé parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Mais le peuple, il y avait tout un peuple, le peuple qui ne, connaît, qui ne connaissait pas. Ils étaient en train de souffrir. Parce que la parole de Dieu n'était plus prêchée, mais c'était les prophètes de balles qui étaient en train de dominer. Alors, en ces jours-là, les spectacles-là devaient être gagnés par un prophète de Dieu. Et quand le prophète de Dieu a gagné les combats, tout le peuple, il, le peuple, qu'est-ce que le peuple avait dit? C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Alors, qu'est-ce que le prophète hein, Elie avait fait? Il a pris le même couteau qu'on utilise pour couper le, le le vacha. Il a coupé, il a égorgé le faux prophète de Baal. Parce qu'ils étaient en train de polluer Israël. Avec leurs mensonges, avec leurs divinations, avec leur idolâtries. Même chose, il y a quelqu'un qui est en train de polluer ta famille. Il y a une puissance de Dieu qui doit être vue dans ta vie, dans ta famille. Mais cela n'est pas visible à cause de toute cette pollution, toute cette idolâtrie. Alors, en esprit, il y a un épée de Dieu. En esprit, la parole de Dieu est un épée spirituelle. Alors, quand tu es en train de dire oui à la parole de Dieu, quand tu es en train de dire, oh mon Dieu, quand tu es en train de dire, oh Seigneur, cela provoque un feu. Cela provoque un feu. Cela provoque un feu. Elle Que cela provoque un feu. Que cela provoque un feu dans ta vie ce soir. Que la parole de Dieu descend comme un feu dans ta maison. La même façon que la parole de Dieu est descendue quand le prophète Élie a prié. Que le Dieu d'Élie, que le Dieu d'Élie te répond par le feu. Que le Dieu d'Élie te répond par le feu. Que le Dieu d'Élie te répond par le feu au nom puissant de Jésus. Que le Dieu d'Élie te répond par le feu au nom de Jésus. Broché qui là que le Dieu d'Elie te répond par un grand feu. Que le Dieu d'Elie te répond par un grand feu. Un grand feu au nom de Jésus. Un feu qui va couvrir de honte. Tous les prophètes de Baal dans ta vie. Un feu qui va couvrir de honte. Tous les prophètes de Baal dans ta vie. Le prophète de Baal, Baal c'est un gros mot pour dire sorcier. Le, quand on dit prophète de Baal, prophète de Baal, c'est un, un simple mot terre à terre. Ce sont les prophètes sorciers. C'était des sorciers. Ils étaient en train de mentir le peuple avec leur sorcellerie. Ils étaient, ils étaient en train d'envoûter Israël avec leur sorcellerie. Que le Dieu puissant délivre ta vie par le feu. Que le Dieu puissant, allume un feu contre tous les sorciers je suis en train de voir un calendrier ce calendrier me revient je suis en train de voir un calendrier et dans ce calendrier ils ont même mis la date où un, ils ont mis un 22 décembre là où il devait te de manger et terminé. terminer mais ce soit par le feu de l'éternel. Ces calendriers brûlent. Cet agenda des sorciers de ta famille brûle par le feu au nom de Jésus. Quand tu montes au niveau d'Elie, quand Dieu te fait monter au niveau de Moïse, quand Dieu te fait monter au niveau prophétique, tu ne joues plus avec les chats, tu ne joues plus avec le chien. Tu commences à dominer sur les nations. Voilà ce que la sorcellerie fait. La sorcellerie, elle viendra pour te stopper afin que tu continues à jouer avec les chats et les souris. Tu peux avoir les diplômes venant des numéro 1 universités dans le monde, mais la sorcellerie voudrait que tu restes jouer avec le chien et les chameaux. Pendant que tu es sorti premier de ta classe de meilleure université, la sorcellerie, elle voudra que tu restes et que tu continues à jouer avec les chameaux, derrière les chameaux, les moutons, les, les, les crapauds de ton village. Mais la puissance de Dieu, c'est la force qui vient te faire sortir derrière, là où on t'a caché, pour t'amener devant. Et c'est cette puissance que je déclare dans la vie de quelqu'un ce soir. C'est cette puissance que j'envoie dans la vie de quelqu'un ce soir Il est temps que la puissance change demain Il est temps que la puissance change demain Que un feu brûle tout ce qui va couvrir de la honte Que un feu descend du ciel Et brûle tout ce qui va couvrir de la honte Que un feu descend du ciel Dieu répond par le feu L'éternel Dieu est le seul Dieu qui répond par le feu. Tous les tous les idoles, les balles, le Bouddha, les Mahomet, les Kadhafi, les Kochochors, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas répondre par le feu. Ils sont forts dans les débats. Si tu pars avec eux dans les débats, oublie. Si tu pars seulement avec eux dans le débat, tu peux même oublier. Tu as déjà perdu. Et tu ne sais même pas le jour où tu as perdu. Mais quand il s'agit qu'on va voir, c'est lui qui va répondre par le feu. Là, ils peuvent pas. Là, ils peuvent pas. Parce que là, ils peuvent pas. Vous vous rappelez, quand Moïse est parti en Égypte. Pourquoi, quand je te parle aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je te parle de Moïse? Pourquoi est-ce que je te parle d'Élie? Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui a la puissance. Comme le dieu d'Elie. Il n'y a pas un autre dieu qui a la puissance comme le dieu de Moïse. Alors le dieu d'Elie, le dieu de Moïse, est le dieu le tout-puissant. Et c'est lui qui répond par le feu. Le dieu. Tangaro Keraba. Vous savez ce que Moïse est parti faire en Égypte. C'est la même chose que Jésus-Christ est venu faire dans le monde. Moïse représentait Jésus. La même, ce que Moïse est parti faire contre Pharaon en Égypte, c'est la même chose que Jésus est venu faire dans ses mordes contre Satan. Il est venu dire à Satan, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. Même chose, Moïse est venu, il est parti en Égypte, il a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. Alors, la sorcellerie, la sorcellerie de l'Égypte, elle était en train de dire non. La sorcellerie de l'Egypte, elle disait non. La sorcellerie de l'Egypte, elle disait non. On ne va pas laisser partir les esclaves. On ne va pas laisser partir les esclaves. Toi qui as été retenu comme un esclave, aujourd'hui, pas le feu soit délivré. Toi qui as été retenu comme esclave, toi qui ta vie a été retenue comme un esclave, Qu'un feu, qu'un feu bruse les deux, Dos de tous tes maîtres, tous les maîtres des esclaves, soit bokaki robo, que leur dos soit brisé en mille morceaux, que leur dos soit brûlé en mille morceaux par le feu du Dieu de Jacob. Le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu qui répond par le feu. Que ces dieu là c'est soit, te répond par le feu. Que tu braques carobeshin d'Araba. Je déclare dans la vie de quelqu'un, la nuit là où tu voyais les cauchemars, la nuit là où les sorciers de ta famille te montraient les cauchemars, même endroit, que tu puisses voir le feu de Dieu. Que tu puisses voir le feu de Dieu en train de brûler. De brûler, de brûler tous ces démons sorciers. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Il y a des sorciers qui ont des prières. Il y a des sorciers qui ont des prières. Quels que soient les noms qu'on qu appelle, ce sont des blagues. Quand ils, ils, ils, ils mettent un nom là bizarre, euh, Illuminati, euh, Rose Croix, ceci, cela, tous ces choses là, ce sont des théâtre qu'ils font. Ce sont des sorciers. Quel que soit leur club, quel que soit leur euh, affiliation, quel que comme braco, comme Koko, coco, dodo, doda, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers et ce soit par l'onction de Jésus. Tout sorcier qui dérangeait ta vie, il doit être brûlé par le nom de Jésus. Tout sorcier qui dérangeait ta vie, il doit être brûlé au nom de Jésus. Tout sorcier qui dérangeait ta vie doit être brûlé par le feu. Le chêne de la sorcellerie sur ton dos doit être brisé, complètement brisé au nom de Jésus. Un moment, tu étais craché dans le trou de la sorcellerie. Le moment qui suit, tu dois être dehors, dehors, dehors. Je te commande de sortir de ces trous. Je te commande de sortir du trou. Je te commande de sortir du trou par le feu. Au oh nom puissant de Jésus, Jésus a la puissance de sauver. Alors, cette puissance, elle entre dans ta vie quand tu le désires. Alors, je sais que toi qui es connecté à cette onction ce soir, tu désires d'être sauvé par le feu. Tu désires être délivré par le feu. Tu désires que le feu de Dieu entre dans ta vie. Ah, que ce feu commence à entrer. Pendant que je suis en train de parler, que ce feu entre dans ta vie. On a puissant de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un. Que le prophète de Baal, ils avaient des prières. Mais c'était des prières démoniaques. Des le prophète de Baal avait des prières. Les marabouts. Les vaudous, ils ont des prières. Ce sont des prières démoniaques. Alors, tout celui qui fait des prières des sorciers contre toi, qu'un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus, un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus, que un feu brûle sa bouche, bouche procré, caroté. par le nom puissant tout sorcier qui se cache, dans la forêt quelque part, en train de dire des mauvaises prières contre ta vie, en train de maudire ta vie avec ces prières. Que un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus. Que un feu brûle sa bouche par le nom de Jésus. Que un feu brûle sa bouche par le nom puissant de Jésus. Que un feu brûle sa bouche. Que un feu brûle. Brûle sa bouche. Que sa barbe soit détruite complètement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur veut te délivrer ce soir par le feu. Il veut que tu puisses jouir de ta vie par le feu. Le Dieu vivant veut te faire sortir de tous les prisons de la sorcellerie par le feu. Par le feu par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, sort, sort, sort, yes, par le feu, par le feu, par le feu, sort de tous les trous de la sorcellerie, soit délivré de tous les trous de la sorcellerie, soit de quelle que soit la profondeur de ces trous là où on a mis ta vie là où on a mis ta destinée là où on a mis tes rêves tu es délivré ce soir tu es délivré ce soir tu es délivré ce soir tu es délivré ce soir on a puissant de Jésus on a puissant de Jésus on a puissant de Jésus on a puissant de Jésus on a puissant on a puissant on a puissant on a puissant de Jésus Jésus yes sois délivré ce soir sois délivré ce soir Sois délivré ce soir. Yes, yeah. sort du trou. Sors sort du trou. Bien qu'ils ont préparé le funérail contre toi, tu ne vas pas mourir. Le feu de Dieu te délivre de la mort. Bien qu'ils ont préparé un funérail contre toi, bien que dans tes rêves, tu vois comment les gens sont en train de te pleurer, le feu de Dieu te délivre. Le feu de Dieu te délivre par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par les noms de Jésus. Jésus est venu dans ce monde pour détruire les oeuvres du diable. C'est pourquoi je commande un feu sur toute la sorcellerie contre toi. Jésus est venu détruire les oeuvres du diable. Jésus est venu détruire les oeuvres du diable. Il n'est pas resté au ciel. Il n'a pas envoyé un ange, mais lui-même est descendu. Et quand il est descendu, il a dit que le fils de Dieu est venu. Il, il s'est manifesté pour détruire les oeuvres du Diable, et c'est soi, le Fils de Dieu se manifeste. Rando, shékerabaraba, Baraba. Go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 elle doit brûler, elle doit brûler, elle doit brûler par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Oh yes, tout la sorcellerie qu'on a mis sur ton dos doit brûler Oh bro, il yeah, y a l'onction pour faire un travail ce soir Et le travail va être complet, complet par le feu du Saint-Esprit Le travail va être complet Shalom Mama Aziza, sois béni là où tu es Yes, le travail va être complet Complet. Au nom puissant de Jésus. Tout maladie que les sorciers ont mis dans ton corps va sauter de ton corps et rentrer dans la bouche des sorciers. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible le dit. Parce qu'ils ont voulu s'aimer la guerre, ils vont récolter la guerre. Ce qu'ils ont s'aimé, c'est ce qu'ils ont récolté. Quelqu'un est parti se mettre au milieu. Du vilain, hein, au milieu d'un forêt, pour maudire ta vie, pour envoyer des malédictions contre au milieu toute la nuit, il s'est mis là pour te maudire. C'est qu'il veut la malédiction. Alors, la même malédiction qu'il a envoyée contre toi, c'est la même malédiction qui va rentrer dans son ventre. C'est la même brochet carambo, carambo par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant. De Jésus, par le nom puissant de Jésus, ils vont manger leur propre malédiction, ils vont manger leur propre malédiction par le nom puissant de Jésus. Oh, yes, Dieu envoie toujours un prophète, Dieu envoie toujours un prophète pour délivrer quelqu'un, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Oui, tu peux me dire, mais homme de Dieu, je suis chrétien, comment est-ce que ces choses sont arrivées dans ma vie? C'est pourquoi je te répète, Dieu envoie toujours un prophète pour délivrer. C'est tout, tout Israël. Israël, c'était des enfants de Dieu. Mais tout Israël était envoûté par Jézabel. Ils étaient enfants de Dieu. Et, oh, la Bible nous parlait des grands prophètes. Mais envoûtés par Jézabel. Ils ont mangé à la table de Jézabel et ils étaient ensorcelés. Ils étaient prophètes. Mais ils ont commencé à se conduire comme des bébés. Alors, un autre prophète devait venir. Un autre prophète devait venir. Un prophète, quand il dit feu, le feu de sang. Feu, le feu de sang. Feu, le feu de sang. Alors, je suis en train de dire feu. Je suis en train de dire feu au nom Puissant de Jésus et un feu doit descendre, un feu doit descendre, un feu doit descendre au bronze, Chikarabon, au non, non, non, c'est pas que je suis spécial, mais la révélation de Dieu pour la délivrance doit être encore envoyée sur la terre, la révélation de Dieu concernant ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut démontrer sur la tête doit être encore envoyé. Tu t'as compratiqué ta vie, ta vie, ton ministère, ta vie, ton ministère devait déjà être très loin. Mais la sorcellerie vient amener des blocages. La sorcellerie vient amener des, des rouleaux dans ta marche. La sorcellerie vient bloquer ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu es ensorcelé, Dieu peuvent venir te parler. Mais tes oreilles sont bouchées à cause de la sorcellerie. Voilà pourquoi on appelle la sorcellerie l'espionnage de Satan. C'est Satan qui est caché dans la sorcellerie lui-même en train de travailler. Et tu es là, tu ne sais pas que tu es. C'est ça le gros problème de la sorcellerie. Les gens qui sont ensorcelés, ils ne savent pas qu'ils sont ensorcelés Parce que qu'ils Brokara, combien de fois des broquets d'achocorobendés Rando Il y a un petit, un frère, qui avait une petite amie. Ils sont partis à l'église. Il était assis à côté de sa maman. Maintenant, le pasteur, par l'onction de Dieu, il a commencé à dire, vous tous qui êtes sorciers ici, venez aujourd'hui, Dieu veut vous délivrer. Le petit, il savait que sa maman était sorcière. Il a dit à sa maman, maman, part, on vous appelle. Sa maman n'a pas nié qu'elle était sorcière. Elle a regardé seulement l'enfant, elle a dit, ils sont en train d'appeler des petits sorciers. Moi, on a, nous, on ne nous a pas encore appelés. Les petits, il a regardé sa copine, petite amie, elle est partie devant. Alors, le moi de la vie du frère. Sa copine sorcière, sa maman qui reconnaît qu'elle est sorcière, mais pas petite sorcière. Elle est sorcière de grande taille. Et notre frère. Lui, c'était pire pour lui. C'est sa propre mère qui venait toquer à sa porte pour lui demander. Est-ce que tu es encore en vie? La propre mère, le matin, elle toque à porte. Toi là, est-ce que tu es encore en vie? Quand a dit oui maman je suis en vie, elle dit mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu attends pour mourir Pourquoi Parce que dans la sorcellerie, la maman avait déjà mangé les, les enfants de ses copines. Les enfants de ses copines. Ils ont mangé, mangé. Maintenant c'était le tour de manger son enfant. Toutes les sorcières étaient en train de... Les... Chaque nuit il a tapé. Toi, quand est-ce que tu vas mener ton enfant Pou, pou, pou, pou. pou. Maintenant elle venait à la maison et faisait tout pour tuer son enfant, et l'enfant ne mourait pas, parce qu'elle était attachée à une petite file de prière, et quand l'enfant est entré dans la prière, elle a dit, « Tout est sorcellerie, dans la maison de ma mère, brûle au nom de Jésus, tout est sorcellerie, dans la maison de ma mère, brûle au nom de Jésus. » Et quand la maman est partie dans la sorcellerie, on a dit à la maman, « Va dire à ton enfant, on ne va plus le manger. » qui nous laisse en paix, avant qu'il termine toutes nos histoires ici. Parce que l'enfant, le, il a sauté des prières qu'il faisait à un autre niveau de prière. Il y a des niveaux et des niveaux de prières. Il y a des prières que tu fais. L'ennemi peut même venir prier avec toi. C'est pourquoi vous avez des histoires où on nous dit que cette église est remplie de sorciers. Comment est-ce qu'une église peut être remplie de sorciers Oui, parce que l'église, ils font des prières des bébés, des prières là, des histoires, des chansons. Oui, les les sorciers peuvent chanter aussi des cantiques. Ils sont parce que dans, dans la cantique, il n'y a pas le feu. Une chanson là triste, là, oh Dieu je suis triste, Dieu je suis triste. Oui, les sorcières peuvent chanter aussi une chanson, où je suis triste du début à la fin, parce qu'il n'y a pas le feu dans la chanson. Et alors ne sois pas étonné, les jours quand on va te dire qu'il y a les sorciers dans l'église. Dans une autre église, un homme de Dieu est parti prêcher dans une église, et quand il est venu, il s'est mis devant, il, après les chansons, il s'est mis devant l'église. Il a dit, et écoutez la parole de Dieu. Dieu a dit, tout celui qui est sorcier dans cette église, laisse la sorcellerie. Il est parti se mettre. Toute une semaine, c'était ça la prière. Le début et la fin de la prière. Après toutes les chansons, il se mettait matin debout pour dire, tout celui qui est sorcier dans cette église, ainsi dit l'éternel, laisse la sorcellerie. Laisse la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Il est parti se mettre. Et qu'est-ce qui est passé? Tous les sorciers croient que c'est le black. Au septième jour, avant qu'ils puissent se lever, une femme est sortie là en train de pleurer, prier pour moi. J'ai mangé des jumeaux. Maintenant, leur os est à, a bloqué mon cou. Je n'arrive plus à respirer. L'homme de Dieu a dit que je t'avais dit de laisser la sorcellerie. Voilà, c'est commence. Et les sorciers... Et puis, oui, oui, oui. Et après ça... Il s'est mis debout, il a dit Il a parlé aux, aux arbres dehors l'église Vous arbres dehors, dehors l'église Envoyez toute la sorcellerie qu'on a déposée là-bas Toute la sorcellerie que les sorciers déposaient à l'arbre avant d'entrer à l'église Enfouis l'arbre pour entrer dans l'église dans, dans tous ces sorciers qui jouaient, qui dansaient à l'église L'air sorcellerie est entrée en eux Et il a prié que tous les sorciers brûlent Maintenant le sorcier brûlait comme ça les gens voyaient parce qu'ils ont joué avec Dieu. Oui, il y a un temps pour jouer avec Dieu. Mais il y a un temps où Dieu devient un feu. Il y a bracoromé, que Dieu devient un feu dans ta vie. Tous les sorciers qui ne veulent pas lâcher ta vie. Que leurs mains soient brûlées. Tous les sorciers qui ne veulent pas laisser tes enfants. Que leurs mains soient brûlées par le feu de l'éternel. Dieu est un grand feu. L'éternel est le seul Dieu qui répond par le feu. Et il répond. Pompe le feu pour brûler les sorciers. Que les sorciers contre ta vie brûlent ce soir au nom de Jésus. et Qu'il soit brûlé par le feu, qu'il soit brûlé par le feu, qu'il soit brûlé par le feu au nom puissant de Jésus. Je dis shalom à ma prophétesse. Chebacha soit béni c'est vent de Dieu, soit béni c'est vent de Dieu. Robende sheka, rabonde shekeraba. Que l'Éternel te délivre par le feu. Que broche keraba, cho keraba, rabonde shekeraba, rabongo. Au broque, la Bible dit qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix pour les méchants, il n'y a pas de paix, il n'y a pas un méchant ne peut pas être dans la paix. Non, non, non. non. Quand il, parce qu'il est déjà méchant. Il n'y a pas la paix pour lui. C'est la Bible qui le dit. Alors, il n'y a pas la paix pour les, pour, pour les sorciers. Parce que au milieu de la nuit, c'est pourquoi on appelle hein, la sorcellerie. Plubika, ennemi numéro un. Ennemi numéro un d'un pays. C'est la sorcellerie. Quand vous voyez... Que un président peut accepter que le broquet data arrive dans son pays. En sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'ennemi numéro un du monde. Robachika, Alors, tous les plans de la sorcellerie contre toi doit brûler ce soir. Tous les plans de la sorcellerie contre toi doivent briller ce soir. Tous les plans de la sorcellerie contre toi doivent briller ce soir. Par le feu de le terrain. Par le feu du Dieu d'Eli. Le Dieu d'Eli est le Dieu qui répond par le feu. Que l'éternel. Robashika. Là où il se cache. Robashika robe. Quand tu es connecté. Quand tu korombe shindara. Quand tu es connecté. Quand tu es connecté directement. Tu deviens candidat à la prière que je fais ce soir. Quand tu es connecté directement, tu me donnes la permission de prier pour toi. Quand tu es connecté directement, directement, si tu as encore pitié des sorciers de ta famille, tu peux te déconnecter. Tu peux te déconnecter. Bro, ne pas, pas si tu veux pas que tous les sorciers de ta famille terminent, tu peux te déconnecter. Non, non, non, non, non, non. Mes enfants sont sorciers. Je, je pitié d'eux. Je pitié d'eux. Il y a un moment pour avoir pitié d'eux. Mais il y a un, mais eux n'ont pas pitié de toi. Les bébés sorciers ils sont à mesure de manger leur papa. Même s'il est gentil, ils vont le manger, le manger, le manger. Après l'avoir mangé, ils, viennent, ils vont bien boire son sang. Parce qu'ils n'ont pas pitié. Il y a pitié. Satan n'a pas de pitié. Alors, avant qu'il te mange, toi tu vas les terminer avec le feu de l'éternel. Avant qu'il te mange, toi, tu vas les terminer avec le feu de l'éternel. Avant qu'il te mangent, toi tu vas les terminer avec le feu de l'éternel. broché kerabada. Robéché. Je vais demander à quelqu'un de partager ce vidéo. Aidez-nous à partager ce vidéo pour que nos frères et nos sœurs se connectent avec ce que l'éternel a pour nous ce soir. Robé, karo, leba, robé, chera, le flèche des sorciers contre ton dos. Je le brûle par le feu au nom de Jésus. Tout le flèche des sorciers contre ton dos. Aujourd'hui, je le brise par le nom puissant de Jésus. Tu vas bien te sentir dans ton dos. Tu vas bien te sentir dans ton dos. Guéri automatiquement par le feu de l'éternel. Guéri automatiquement par le feu de l'éternel. Oh, Kira, Shinda, Karaba. Tout le flèche de la sorcellerie contre toi, je le brise ce soir au nom de Jésus. Je le brise, je le brise, je le brise. Il n'y a qu'un seul Dieu qui répond par le feu. Il s'appelle l'éternel, le Dieu d'Israël. La sorcellerie n'est pas forte. La sorcellerie n'est pas forte. Mais l'Église n'a pas tiré. La sorcellerie n'est pas forte. Les sorciers ont eu le temps de tirer. Les sorciers ont eu le temps de tirer, de tirer, de tirer, de tirer. De tirer pendant que le, le chrétien faisait des prières à gauche et à droite. Ça, c'est la, la, la Bible nous dit clairement, nous prions et nous prions mal. Pendant que les sorciers, ils tirent. Pendant que les sorciers sont sérieux quand ils tirent. Pendant que les sorciers sont sérieux quand ils tirent, nous les chrétiens on tire comme si on savait tirer, comme si on ne savait pas tirer. Voilà pourquoi la sorcellerie fait des dégâts dans la famille. Oh oui, c'est bien de chanter une bonne chanson. C'est bien de chanter beaucoup de chansons chrétiennes C'est bien de te tenir debout, de danser Tu, tu viens à l'église, tu danses, tu danses, tu danses Et si tu ne le savais pas, laisse-moi te dire Pendant que on danse à l'église, beaucoup là on danse Nous dansons ensemble avec le sorcier Si tu ne le savais pas, je te le dis Parce que, quoi, il y a des chansons qu'on chante à l'église C'est bon pour danser. Même chante C'est une chanson chrétien peut être joué dans le club dans la boîte de nuit sans déranger les gens dans la boîte de nuit alors il faut faire attention avec la chanson, carrément si une chanson chrétienne peut être donc jouée dans une boîte de nuit et que ça ne fait rien aux gens dans la boîte de nuit alors il faut faire il faut il faut faire attention à la, à la chanson. Alors le, alors si la chanson chrétienne peut être jouée dans la, au milieu de, dans la boîte de nuit et les gens dansent. Ça veut dire que pendant nos cultes des dimanches on danse avec les sorciers, on danse la broomdo, on se chauffe on se chauffe il y a la sueur et les gens s'aiment. Quand c'est le temps de la prédication c'est le bon moment pour dormir. Et alors quand on va venir prêcher sur la sorcellerie, les gens vont penser qu'on vont un peu penser que est en train d'élever la sorcellerie. Non, la sorcellerie n'est pas élevée au, au, au, au devant le nom de Jésus. La sorcellerie c'est rien. Dans la liste des démons, les démons sorciers, c'est les démons par terre. Il y a des démons. Les, tu, tu as déjà vu les démons de meurtre, les démons de condamnation, les démons, tous les démons bizarres. Il y a des gros démons des démons, qui, les, les démons de la cocaïne Ce sont des, oh, les démons de la prostitution Et les démons d'avortement Il y a des démons Mais Les démons de la sorcellerie Est l'ennemi numéro 1 Parce que les démons de la sorcellerie Est en train de manger avec toi Et tu ne sais pas que c'est le sorcier Qui t'a servi Et là les démons de la sorcellerie Peut te couper la tête très bien Et la sorcellerie a couper la tête de beaucoup de prophètes, sorcellerie, une, une femme permet à sa fille de 12 ans ou 16 ans de danser devant des, des hommes de géants, si ce n'est pas la sorcellerie tu crois que se croit, et quand on demande qu'est-ce que tu veux qu'on te donne pour avoir bien dansé pour nous, on appelle ça le Paye, c'est que le même le salaire de la, de la même salaire qu'on paye à une prostituée. Qu'est-ce qu'elle a demandé Donnez-moi la tête du prophète. On est parti couper la tête de Jean-Baptiste. Sorcellerie. La sorcellerie a terminé beaucoup de grands prophètes. Pourquoi Parce que les chrétiens n'ont pas tiré. Alors, si on ne tire pas à un démon qui est bébé démon, un petit démon, si on tire pas, si on nous apprend pas comment bien tirer ces démons, le démon va devenir et jouer comme un gros démon. Et un petit démon, maintenant, il sera en train de dominer tous les autres démons. C'est ce qui se passe, parce que les démons de la sorcellerie peuvent entrer. Alors, tous les autres démons vont venir demander la permission à la sorcellerie afin qu'ils puissent entrer derrière la sorcellerie. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, toute la sorcellerie qui jouait contre toi va brûler pendant que tu es connecté. Pendant que tu es connecté, tu es connecté, tu es connecté, tu es connecté et tu es en train de me donner l'autorisation de prier avec toi. Pendant que tu es connecté, tu es connecté et tu me donnes l'autorisation de prier pour toi, de prier avec toi. De prier à, à, à l'éternel, le Dieu qui répond par le feu. Que que celui qui répond par le feu commence à te répondre. Tout le chêne invisible de la sorcellerie dans ta vie, que cela commence à prendre feu. Que cela commence à prendre feu par le nom puissant de Jésus Tous les chaînes invisibles des sorciers dans ta vie Robechikarabode Tous les chaînes invisibles de sorciers sur ton cerveau Que cela brûle par le feu au nom de Jésus Je suis en train de prier pour quelqu'un Je prie pour quelqu'un Je prie avec quelqu'un Tu es en train de prier avec moi au nom de Jésus Commande un feu tous les chaînes invisibles des sorciers dans ta vie. Tout le chaîne invisible des sorciers qui ont retenu la, la, la, la, la, la, la grande vie que ta maman devait avoir qui sont le même chaîne, qui sont en train de te retenir aujourd'hui, tu vas commander tu vas dire, toi chaînes invisibles des sorciers dans ma vie brûle au nom de Jésus brûle au nom de Jésus brûle au nom de Jésus brûle, il y a les chaînes invisibles des limitations tu es limité, il y a quelque chose qui te limite, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu limites ce soir, tes yeux prophétiques. Tics sont ouverts par le feu du Saint Esprit. show, Rebaro, Kendaha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yesu. Christo, Moana, yanzambi Rodé, Karabaramoko Le cœur de quelqu'un est délivré. La sorcellerie qui était sur ton cœur est en train de brûler. Automatiquement, tes yeux sont ouverts. Automatiquement, ton cœur est en train de battre à nouveau. Yes, tu as perdu la passion de beaucoup de choses. Tu as perdu la passion de beaucoup de choses parce que tu as perdu ta passion. Tu n'arrives plus à avancer. La vie artistique que Dieu t'a donnée était connectée parce que tu avais la passion des choses. Et la sorcellerie a bloqué ta passion. Et ta destinée artistique a été stoppée. Aujourd'hui, un feu est entré dans ton cœur. Et ton appel a été renouvelé. Tu vas retrouver ta vie, ta destinée artistique. C'est là où il y a ta grande bénédiction. Va dans cette parole prophétique Il oh, y, y a encore de chaînes invisibles Il y a encore de chaînes invisibles Et ces chaînes vont sauter par le feu Il n'y a que Dieu, le Dieu de Jacob qui répond par le feu Il n'y a que le Dieu de Jacob qui répond par le feu Il n'y a que le Dieu Élie qui répond par le feu, feu. C'est pourquoi je dis Oh Dieu d'Eli. Ô oh Dieu véritable, Dieu de Moïse. Dieu d'Elie, éternel Dieu d'Eli, réponds ce soir par le feu réponds ce soir par le feu montre-toi éternel notre Dieu, réponds par le feu, que les sorciers brûlent dans leurs trous Jacob et j'ai dit à quelqu'un rapidement yes, les sorciers de ta famille ils savaient, ils savaient que tu as un programme ce soir hein, prophétique, hein, ils, se, ils sont partis tous déjà se cacher dans un trou, parce que c'est dernier jour, tu les as attaqués. Ils sont partis se cacher dans un trou parce qu'ils savaient qu'il y avait un programme prophétique ce soir. Mais dans les trous là où ils sont, je te dis que Dieu les a localisés. Dans les trous là où ils sont partis se cacher, ils vont plus sortir. Je ne sais pas qui tu es, je te le dis et tu sais qui tu es. Roba Ils vont plus sortir. Ils sont partis se cacher dans les trous. Et ils se sont enfermés dans les trous. C'est ça leur fin. Oh, dans les trous là où ils sont, le feu de l'éternel est entré. Le feu de l'éternel est entré. Et le feu de l'éternel les a brûlés. Au oh, nom puissant de Jésus, ils sont brûlés. Ils sont brûlés. Ils sont brûlés, ils sont brûlés, ils sont brûlés, ils sont brûlés par le feu de l'Éternel, On nom puissant de Jésus. Je demande à quelqu'un, aide-moi à partager ces vidéos. Aide-moi, part... tu es en train de partager un feu contre les sorciers. Pendant que tu partages ces vidéos... Tu es en train de partager un feu contre le sorcier. Tu es en train de partager un feu contre le sorcier. Rabo, shikera, shukoro, bendekera, barra, On a puissant de Jésus. Partage le feu. Partage le feu. Partage le feu. Que le feu Feu dans la vie d'un de tes amis, le carouche, que, que le feu de Dieu entre dans la vie de l'un de tes amis. Partage ce vidéo, partage ce vidéo pour que quelqu'un puisse être béni, ce soit par le feu. On nom puissant de Jésus. Il y a nous revenons à ces chaînes invisibles. Ces chaînes invisibles de la sorcellerie qui sont venues pour limiter ta vie, doit tomber ce soir au nom de Jésus. Le chaînes invisible de la sorcellerie, pour limiter ta vie, les chaînes invisibles de la sorcellerie qui sont venus pour te cacher dans un coin, de façon que tu ne puisses pas avancer, ces chaînes vont tomber ce soir. Les chaînes invisibles de la sorcellerie, pour limiter ta vie vont brûler ce soir par le feu. Je le déclare par le nom de Jésus. Comme un prophète de Dieu. Je le déclare comme un prophète de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, le, pro, le chêne invisible que Satan a mis à tes pieds doit commencer à exploser. Exploser. Pouah! Poids. Tous les chaînes à tes pieds doivent exploser. Tous les chaînes doivent exploser. Ça doit exploser maintenant. Je commande au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le chêne invisible de Satan pour limiter ta vie doivent tomber ce soir par le feu. Et tout celui qui est venu avec ses chaînes dans ta vie. Lui-même va être pris par ses propres chaînes. Lui-même va être mangé par ses propres chaînes, comme un prophète ouin. Comme un prophète ouin, je me tiens dans ma position prophétique et je déclare au nom puissant de Jésus tout le chêne invisible de Satan, le chêne invisible de sorciers, qui ont été placés sur ton étoile, afin que ton étoile soit retenue, afin que ton étoile ne puisse pas briller, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Tu vas avancer. Tu vas aller de l'avant. Tu vas arriver à l'endroit où il, où il pensait que tu vas pas arriver. Tu vas arriver ce soir. Tu vas aller avec une grande vitesse. Ce soir, je prophétise sur ta vie. Tu vas avancer avec une grande vitesse. Je suis un prophète de Dieu envoyé avec une parole prophétique et je l'annonce dans tes oreilles. Je l'annonce dans tes oreilles. Je l'annonce dans tes oreilles. Pendant que tu es en train d'écouter ces choses, cela arrive dans ta vie. Le chêne au pied, pop. Le chêne aux mains, pop. Le chêne autour du cou, pop. Les chênes autour de ton ventre, pop. Les chênes autour de ton cerveau, pop. Proche rabo par l'onction puissante de Jésus, le chien invisible des sorciers contre ta vie est brûlé aujourd'hui comme du papier, brûlé comme du papier, brûlé par l'onction prophétique de Jésus, je le déclare, je le déclare, je le déclare, il y a un feu dans cette main il y a un feu dans ma main c'est un bon feu, je le mets d'abord sur ma tête pendant que toi tu es en train de réfléchir il n'y a pas de distance il y a un bon feu dans ma main il n'y a pas de distance en esprit j'impose cette main sur ta vie toute le chaîne de Satan le chaîne des blocages, je le brise au nom de Jésus. Je brise le chaîne de blocage. Je brise le chaîne de blocage. Je brise le chaîne de blocage. Je brise tous ces chaînes invisibles de blocage que les sorciers ont mis dans ta vie. Je le brise. Je au nom de Jésus. Je brise le chaîne de blocage. Je brise le chaîne de blocage. Je brise. Par le nom puissant de Jésus. Je brise le chaîne de blocage. Il y a quelqu'un. Je te vois. Ils t'ont jeté dans le trou. Et ils t'ont même enterré. Mais c'est soit tu es sorti. Les blocages qui ont mis en haut du trou. A été brûlé par le feu Il y a quelqu'un qui est dans la foi ce soir Il y a quelqu'un qui est dans la foi ce soir Tu es délivré Par ta foi, tu as sauvé Ta foi, as, pendant que tu reçois Ces paroles prophétiques hein, Tu es sorti du trou Ils vont te chercher Ils vont pas te trouver Bronze de chair. On va terminer par ça On va terminer par ça Je vous dis quelque chose Et puis on va à la, à la prière avant qu'on entre dans la dernière partie de la, dans la dernière prière, je vous annonce qu'on continue demain samedi. Il est déjà 22 23h. On continue demain, on continue demain samedi même heure. On commence à 22h, heure de Bruxelles, Paris, Francfort, non pas Moscou, uh, Kishasa aussi. On commence à 22h, heure de Paris, une heure de prière prophétique. Tu, tu, tu vas sortir transformé par le nom puissant de Jésus. Alors je partage avec vous cette parole prophétique et on fait la dernière prière. Quand Moïse est venu dire au sorcier Pharaon, ainsi dit l'éternel, laisse partir mon peuple. Pharaon a dit, je ne connais pas qui est l'éternel. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas obéir. Sors! Moïse est revenu pour dire à Pharaon, écoute Pharaon, ainsi dit l'éternel. « Le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple. » Pharaon a dit, « Qui est l'Éternel ?» Pour que je puisse écouter ce qu'il dit, « Je refuse, sors. » Moïse est revenu encore. Il a dit, « Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse partir mon peuple. » Pharaon a dit, « Qui est l'Éternel ?» Pour que je puisse l'écouter, pour que je puisse l'obéir, il a dit, « Sors. » Quand Moïse... A dit à Pharaon, maintenant je pars. Tu ne vas plus jamais me voir. Moïse est sorti. L'ange de Dieu est venu. Et Pharaon a pleuré. Je veux que tu puisses comprendre. Le chef des sorciers de ta famille peut pleurer ce soir. Le chef. Le chef des sorciers de ta famille, on peut le faire pleurer ce soir. Alors connecte-toi à cette onction. Connecte-toi à cette onction. Parce qu'il est, il est temps qu'il pleure. Oui, parce que Pharaon, il croyait qu'il était Dieu. Il croyait qu'il était assis. Il est trois brome déjà. Il a fait souffrir les enfants d'Israël. Il a pris le peuple de Dieu. Il les, il les a fait devenir esclaves. Pour construire des paillotes pour lui la maman de goliath elle était contente chaque fois quand goliath depuis que goliath était enfant chaque fois quand goliath partait en guerre la maman de goliath était une sorcière c'est elle qui préparait la sorcellerie pour goliath si goliath était gros comme il était c'est parce qu'il mangeait la sorcellerie chaque jour il mangeait dans la casserole de la sorcellerie va lire dans la bible quand on parle des toutes ces nations, pourquoi Dieu ne les aimait pas? Ils, est, ils pratiquaient la magie, la divination, la sorcellerie. La maman de Goliath, elle était sorcière. Alors quand Goliath partait, elle était contente. Elle disait que mon fils est parti tuer les enfants des autres mamans. Mon fils est parti tuer les enfants des autres mamans. Elle était contente. Elle n'avait jamais de soucis. Mais le jour là quand Goliath est parti... Contre les enfants de Sarah Quand Goliath est parti Contre les enfants de Rachel Quand Goliath est parti Contre les enfants de Rebecca Robonde Shikara La maman de Goliath a pleuré Parce que quand elle a vu le finistère rentrer Elle a vu que son enfant n'était pas là Elle a vu que son enfant n'était pas là Son enfant c'est lui qui tuait beaucoup Ces jours là il n'était pas rentré Parce qu'il était contre l'enfant de Jacob toi aussi, tu es enfant de Jacob. La maman de Goliath avait pleuré ces jours-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne vas pas la laisser. Alors, connecte-toi à cette onction. Connecte-toi à cette onction. Connecte-toi à cette onction. Et répète avec moi. Le chef des sorciers de ma famille va pleurer ce soir. Le chef des sorciers de ma famille va pleurer ce soir. Le chef des sorciers de ma famille va pleurer ce soir. Au nom puissant de Jésus, connecte-toi à l'onction et répète avec moi. Toi, chef des sorciers dans ma famille, je te commande de pleurer maintenant au nom de Jésus. Toi, chef de sorcier dans ma famille, je te commande de pleurer maintenant, au nom de Jésus. Toi, chef de sorcier dans ma famille, connecte-toi à l'onction. Connecte-toi à cette onction. Je te dis, l'onction est sur ma tête en train de brûler. connecte à cette onction. Connecte-toi à cette onction et tu vas voir les chefs de ta famille, les chefs de sorciers de ta famille pleurer ce soir. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, toi, chef, des sorciers de ma famille, pleure au nom de Jésus. Je te commande de pleurer. Brokara, ils sont venus pour te couvrir de la honte. Leur honte va tomber sur leur tête. Rachobe Toi, chef, répète, toi, chef, des sorciers dans ma famille, je te commande de pleurer au nom de Jésus. Pleure maintenant au nom de Jésus. Là où tu te caches, que la puissance de Dieu te fasse pleurer. Que la puissance de Dieu te fasse pleurer au nom de Jésus. Moïse, quand il avait prophétisé, il est parti. Il est parti. Il a parlé, il est parti. Et l'éternel lui-même, il a fait le travail. Que l'Éternel lui-même fasse le travail pour toi ce soir. Oh, hier, j'ai eu déjà des témoignages. Toi aussi, tu vas témoigner. Que le Seigneur lui-même, que le Seigneur lui-même, le Dieu les guérit, c'est lui qui avait dit. Les Égyptiens que vous voyez, vous, aujourd'hui, là, vous n'allez plus jamais le voir que l'Éternel, les dieux là, lui-même, le Dieu de Jacob, coupe la tête de tes ennemis par les noms puissants de Jésus et il va les couper, il va les couper et toi tu vas rire. Ha ha ha Ah Tous mes ennemis sont par terre. Commence à rire. Ha ha ha. On tu ris. Pour qu'est-ce qui te fait rire? Je suis en train de rire parce que mes ennemis sont couverts de la honte. Ceux qui sont venus pour me manger, ils se sont mangés eux-mêmes par le nom puissant de Jésus. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Je me moque de mes ennemis parce que le feu de Dieu les a brûlés. Ils sont venus contre moi. Ils étaient nombreux contre moi, mais l'épée de Dieu les a coupés à morceaux. Par le nom de Jésus j'ai la victoire rachobrenda ha ha ha oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup oh, sois béni maman aziza je te vois rire avec moi il y a quelqu'un toi aussi tu dois rire avec moi ha ha ha ha ha ha. il y a des trucs jaunes là que je veux maman aziza mettre des trucs en train de rire tu dois tu dois te moquer de tes ennemis you know les, les, tous les démons qui t'ont fait pleurer là, ils n'ont jamais eu la force de te faire pleurer. Mais c'est parce que tu ne savais pas comment les tirer. Ils t'ont tiré, toi tu as pleuré. Mais le Seigneur te montre ce soir comment les tirer. Et tu les as tirés. Tu les as tirés par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, tu vas les dire avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen. Shalom à toute la famille. Je sais qu'on est parti un peu loin jusqu'à 22h20 à 20h. Mais parce que c'est vendredi aujourd'hui. Demain, nous nous retrouvons même heure. On va continuer. On va continuer. Tous tes ennemis vont pleurer. Tous tes ennemis vont être couverts de la honte. Tous tes ennemis vont rentrer dans leur village nu. Parce que les seigneurs va brûler leurs habits, tous tes ennemis, ceux qui sont venus contre toi, ceux qui sont venus contre toi pour te faire du mal, ils vont se faire eux-mêmes du mal. Merci, Seigneur Jésus. Ah ha ha ha ha ha ha. Je la victoire. Ha ha ha ha. Tout l'imitation brisée. Tout le chêne invisible brisé. Ha ha ha ha ha. Oh, il est bon de servir le Seigneur l'éternel. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Par le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Bye, bye.